Grâce à vos dons à Cap48, Andage a permis d'engager du personnel supplémentaire pour son service répit, ce qui a permis à nos familles et à nos bénéficiaires d'avoir un accompagnement supplémentaire. Quand regroupe toute une série de services, la mission principale pour nous c'est vraiment d'aider chaque, chaque personne, chaque famille à avoir sa place dans la société. Donc vraiment le principe de citoyenneté pour nous est, est extrêmement important. On ne parle même plus d'intégration, on parle vraiment de citoyenneté nous concernant. Tous nos services sont décentralisés, donc on n'a pas euh, une centralisation de notre organisation, c'est plutôt des petites structures, des petits services qui sont répartis principalement sur le nord et le centre de la province de Luxembourg. Et grosso modo, on accompagne 430 familles au travers de tous nos services euh, au niveau de l'association. Wow, C'est cool, hein en fait il y a eu le premier confinement où on a eu assez difficile, on s'est dit là qu'il fallait qu'on demande cette aide, cette aide-là. On ne sait plus suivre avec, avec le handicap de nos garçons, donc on a besoin d'aide en permanence. Euh, ici, l'aide ouais. du service Clépis vient vient très bien à point. Bonjour. Bonjour. Ça va bien. Merci. Oui, moi aussi. Ça va. Merci. Ah. Oui. Salut bon. les garçons. Salut, on adore. Salut. Salut. Pas payé. Pas payé. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui On joue avec les ben, le service répidendage fonctionne de la façon suivante. Nous recevons des appels des familles qui demandent des gardes Et donc, en fonction du planning, des, des disponibilités de, des personnes de l'équipe, on, voilà, on, on organise le travail de telle sorte qu'on puisse répondre le mieux possible aux familles. Allez, parti, on va voir les chèvres. Merci. Oh. Notre service, c'est un service répit, qui est à la fois répit pour, pour les familles, pour les aidants proches, mais également pour la personne. Parce que c'est important que la personne aussi puisse à un moment donné sortir de ses habitudes, pouvoir voir quelqu'un qui va faire une activité intéressante avec elle. nous On part plus loin, jusqu'au-dessus du bois. Et là-bas, il y a les ânes, il y a des chevaux, il y a des... Voilà. On essaie de caresser, mais pas toujours. Parfois, il y a un Notre service est ouvert 365 jours par an. Il euh, n'y euh, a pas d'heure. Enfin, je veux dire qu'on on on, on travaille en journée, en soirée, en début de journée, en nuit, pour que les aidants proches puissent vraiment souffler.